Coucou tout le monde, ici Nathalie Côté, euh, je vous tourne une petite vidéo aujourd'hui parce que bon, ceux qui me connaissent le savent, c'est pas quelque chose que je fais souvent, euh, j'ai vraiment besoin de sentir euh, un sujet monter euh, pour partager euh, comme ça par vidéo, puis là c'est un cas. Dans le fond, euh, je reviens de funérailles la semaine passée j'ai un ami près de moi que, que j'aimais vraiment beaucoup, euh, qui est décédé c'est une mort subite la personne était quand même en forme il venait toujours d'avoir 60 ans c'était un homme qui faisait du sport qui prenait quand même soin de lui il ne fumait pas il mangeait bien il était quand même assez actif c'est mon ami Pierre je l'avais connu en 2014 à l'institut de développement de la personne puis on s'était lié d'amitié on partageait souvent on échangeait souvent puis Pierre, c'était une personne qui avait tendance à se faire des histoires, faisait beaucoup d'anxiété. Euh, il n'était pas en paix, il n'était pas, pas vraiment heureux. Euh, puis il se cherchait, il se cherchait beaucoup. Puis souvent, bien, on avait des discussions à, à ce sujet-là. Euh, il était déménagé dans les cantons de l'Est, puis euh, il avait changé, il avait eu des nouvelles fonctions à son travail. Puis depuis janvier, ben il y avait vraiment beaucoup de nouvelles formations, il faisait vraiment beaucoup de routes. Son rythme de vie avait changé, il mangeait toujours dans la voiture, faisait des heures, beaucoup de voyagements. Puis il se sentait un petit peu essoufflé de ce nouveau rythme-là, puis ça, ça le stressait. Il ressentait un besoin de, de se reposer, de tirer sa plogne, mais il s'écoutait pas. Dans le fond, il passait au travers des formations, puis il suivait le rythme de son employeur. Puis, euh, on discutait beaucoup, puis finalement, ben en parlant, j'y avais convaincu euh, de peut-être euh, s'inscrire à une retraite Kaysun, ce qu'il avait fait. Donc, il s'est inscrit pour euh, avril 2018. Puis, finalement, ben le, le 16 janvier, durant une formation à son travail, il y a eu un petit malaise, puis... Euh, c'est ça. Il n'a pas survécu au petit malaise. Il est mort euh, subitement. Fait que euh, moi, je suis une personne qui a fait quand même beaucoup d'accompagnement. Je, je, je comprends bien euh, la mort. Puis, euh, c'est pas quelque chose habituellement qui m'affecte. Euh, mais c'est sûr que ça m'a fait réfléchir beaucoup euh, le départ subi euh, de Pierre. Puis, mon petit message aujourd'hui, ben, dans le fond, je voudrais vous, euh, peut-être vous faire réfléchir à, à apprendre à vous choisir. Peut-être à ne pas remettre euh, au mois prochain ou dans deux mois. Euh, écoutez votre intuition. Quand votre intuition vous parle, quand vous sentez que vous êtes fatigué, euh, attendez pas d'avoir fini quelque chose pour, pour vous écouter. Prenez soin de vous. <rire> Accordez-vous euh, la priorité. Euh, Peut-être que là, les employeurs ne pas, mais est-ce que, est que ça vaut vraiment la peine d'affecter de, de, sa santé euh, de vraiment se vider, euh, se donner au maximum euh, en, en se mettant de côté. Est-ce que, est qu'un travail mérite ça? C'est un petit peu ma, ma piste de réflexion aujourd'hui que, que je voudrais vous amener à, à réfléchir puis à regarder. Euh, tu sais, dans le fond, euh, mon ami, il faisait beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, mais... Euh, pourquoi donner autant d'importance à quelque chose qui n'est pas réel? La vie, elle se passe maintenant. C'est tellement un privilège d'être en vie. Puis, euh, on est tellement à l'intérieur de nous le potentiel d'être heureux. Si on d'être heureux, euh, tu sais, dans le fond, euh, c'est nous qui décidons. On est vraiment à la source de tout ce qui se présente à nous dans notre vie. Puis, quand notre intuition nous parle, puis si on sent qu'on est fatigué ou qu'on a besoin de repos, euh, pourquoi on ne s'écoute pas? Tu sais, dans le fond, euh, c'est sûr que mon ami Pierre, c'est l'expérience que je choisis. Euh, Puis c'est correct. Euh, Puis moi, mais souvent quand je le rassurais, je lui parlais de la lumière de l'âme. Puis je lui disais, euh, tu sais, l'âme, elle, elle est immortelle. On ne peut pas la tuer. On ne peut pas la déchirer. On ne peut pas la brûler. Euh, l'âme est là. Puis elle est là pour toujours exister. Puis j'ai réalisé aujourd'hui en chemin... Euh, pendant que je m'en allais pour me rendre au funéraire, bien, je me disais, bien, finalement, finalement c'est peut-être pas à lui euh, que je faisais le message, mais peut-être à moi. Euh, ça ça m'a affecté, son décès m'a affecté. Je m'attendais pas du tout à, à ce que Pierre parte comme ça subitement. Puis euh, je m'attendais à avoir toujours un demain avec lui pour échanger ou, ou passer du temps avec lui. Puis finalement, ben c'est ça, il, il est décédé le 16. Mais quand je réfléchissais à tout ça, euh, j'ai vraiment été affectée, puis j'ai eu de la peine, j'ai été triste, euh, j'ai pleuré, euh, mais en même temps, euh, je me suis dit « ben là, t'es pas cohérente euh, ». Parce que bon, tu lui disais, tu sais, je lui disais moi-même que la lumière de l'âme, le, le, le soin ne s'en est dit pas, on, on peut pas le tuer, on peut pas le briser, on peut pas le brûler. Euh, N'importe quelle expérience qu'on fait de la vie, euh, dans le fond, ces expériences-là peuvent seulement nous enrichir, pas nous affecter si on s'élève à, à un degré différent pour, euh, pour les voir, puis pour les comprendre, puis pour assimiler les, le, les leçons dans tout ça. Puis, quand je réfléchissais, mais finalement, je me suis dit arrête d'avoir de la peine, arrête d'être triste. Euh, son âme est immortelle. Tu lui as tellement dit euh, que son âme euh, était pour être là toujours. Donc, euh, c'est ça. C'était mon petit vidéo pour vous faire réfléchir. Euh, euh, passez du temps avec ceux que vous aimez. Euh, oubliez les conflits, euh, les, les, les, les histoires euh, qui, qui, qui font que des fois, on arrête de parler aux gens. puis euh, Passez du temps avec ceux que vous aimez. Prenez les pas pour acquis. Euh, on ne sait pas, tu sais la vie, elle a une date d'expiration. On ne sait pas quand on ne sera plus ici. Puis, c'est correct aussi. Tu sais, on... on on a plusieurs niveaux et plusieurs euh, dimensions où on peut explorer euh, le soi. Mais c'est vraiment un privilège d'être ici euh, dans, dans la matière, pour expérimenter la matière. Puis, ouvrez-vous aux gens, acceptez les nouvelles rencontres. Euh, euh, les différences peuvent tellement vous, vous, vous et nous enrichir. Euh, puis, il n'y a pas... Tu sais, des fois, on ne s'ouvre pas aux gens, on a peur que les gens nous blessent, on a peur que les gens... Euh, euh, profite de nous, nous fasse du mal ou c'est tellement pas ça les expériences. Toutes les expériences sont tellement parfaites. Alors si on pouvait s'ouvrir, si on pouvait euh, continuer à marcher vers nos rêves, croire en nous. Euh, tout se passe entre nos deux oreilles. C'est nous qui décidons euh, comment, comment, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut vivre. Euh, dès qu'on le pense et qu'on le croit, on, on, on le crée. Donc, euh, c'est ça, c'était mon petit message. Je suis un petit peu sensible, peut-être euh, incohérente dans ce que j'essaie de vous partager aujourd'hui. Euh, mais c'est ça, je, je veux juste vous dire, euh, ben, profitez de votre vie, attendez pas à un demain qui peut-être ne viendra jamais. Euh, profitez, profitez de ce que la vie vous présente, puis embarquez dans l'expérience à 100%. Puis si vous sentez que vous avez besoin de... De temps pour vous, ben prenez-le, attendez pas euh, d'avoir fini un truc ou d'avoir dépassé un truc. Respectez-vous, euh, donnez-vous ce que vous avez de besoin, puis c'est ça, profitez de la vie, elle est belle, elle est magique, puis euh, essayez de voir avec les yeux du cœur, puis euh, l'anxiété, là, elle ne vous sert tellement pas. Euh, ça serait moche de vous réveiller dans 20 ans, 25 ans, puis vous dire « mon Dieu, » Euh, j'ai nourri pendant 25 ans mes peurs, puis euh, j'ai foutu 25 ans de ma vie en l'air euh, à avoir peur. Fait que c'était mon petit message. Euh, si jamais vous pensez que ce petit vidéo-là peut faire du bien à quelqu'un que vous connaissez ou dans votre entourage, partagez-le, puis... Euh, N'hésitez pas à commenter. Dans le fond, vous pouvez me suivre sur euh, sur ma page Nathalie Côté Just Be. Je vais mettre le petit lien en dessous de ma vidéo. Puis, vous pouvez aussi aller vous inspirer de mes articles de blog. Euh, euh, ma manière de communiquer habituellement, elle est comme ça. J'aime beaucoup écrire. Donc, euh, si jamais vous avez besoin de ressourcement et vous pensez que mes articles là, et ma plume euh, puissent vous faire du bien, mais go! Je vous invite à venir visiter le www.nathaliecôtéjustbee.com. Alors, merci beaucoup les amis, puis bon dimanche, puis euh, amusez-vous et profitez du moment présent parce que la vie, c'est vraiment maintenant. Merci, au revoir.